C'est pas du tout le cas. Je, je suis Si Je n'étais que la cupidité. Je n'aurais pas choisi euh, de voir du sang. Ou alors je serais euh, un être euh, extrêmement Très bien. Arrêtez. C'est un être euh, pervers. C'est une défaite. Et puis soudain ça arrive. Tiens, prends la manette. Lol. Oh bah, c'était trop beau. Euh... Exactement ce que j'ai voulu dire. Il est... C'est quand même mieux, quand ben c'est ouvert. L'old.